Bonjour, nous allons maintenant voir comment écrire sur un post-it. Il s'agit de prendre un marqueur et d'inscrire son idée dessus. Je dis bien un marqueur, car si j'utilise un stylo, mon idée sera peut-être lisible pour moi-même au moment où je l'écrirai, mais elle ne le sera pour personne d'autre lorsque j'afficherai mon post-it. Il s'agit donc de choisir un marqueur qui est une taille d'au moins 5 mm. Il s'agit également d'écrire en capital. Si j'écris de manière cursive, mon écriture sera difficilement déchiffrable pour les autres participants. Enfin, au-delà de la taille du marqueur et de la manière d'écrire, il faut également choisir une couleur de contraste qui soit suffisante pour que le texte qui est inscrit sur le post-it de couleur soit lisible même à distance. La mode bannière d'écrire sur un post-it est donc d'écrire avec un marqueur généralement noir d'une taille d'au moins 5 mm en lettres majuscules.